Voilà. Alors on a l'habitude d'être deux généralement pour faire ça, mais mon collègue Benjamin, euh, il est papa depuis une semaine, et donc je lui ai dit que j'allais assurer ça tout seul ce soir. Donc, euh, donc tout va bien, je vais peut-être un petit peu pétouiller plus avec la technique, mais en même temps, comme c'est beaucoup euh, Jean-Luc qui va parler, je pense que ça ne se verra pratiquement pas si ce n'est euh, maintenant. Voilà, tac. Et le dernier bout, c'est le démarrage. Ici, c'est parti. Voilà. Alors, euh, le curseur managérial, comment répartir les tâches du chef dans une organisation en gouvernance partagée, euh, ou en gouvernance cellulaire, je devrais dire, puisque c'est de ça qu'il va s'agir ce soir donc pour, pour vous parler de ce sujet-là, eh on accueille Jean-Luc Christin euh, d'une structure qui s'appelle aujourd'hui Humanopal. Mais Jean-Luc, il a euh, travaillé, il a conçu ce qu'on appelle la gouvernance cellulaire, qui est une forme de gouvernance partagée. Et puis, il y a maintenant un petit peu plus d'une année, d'un projet qui menait un petit peu en solitaire, eh bien il a voulu en faire un projet collectif. Donc, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux, à savoir est-ce qu'il y avait des gens qui avait envie de le rejoindre dans cette aventure de maintenir ce qu'on appelle une constitution, c'est-à-dire un, un document qui définit quelques bonnes pratiques euh, ou une façon d'appréhender la gouvernance partagée. Et puis, euh, bah, il y a une équipe d'une dizaine de personnes, un petit peu plus de dix, qui se sont euh, mobilisés autour de lui, dont euh, les membres de l'Instant Z, euh, donc mes, mes collègues euh, Yvan et Juliette, ainsi que moi-même, on, on a rejoint cette équipe-là. Et puis, on a du, le plaisir de, de collaborer avec Jean-Luc depuis un petit peu plus d'une année. Donc, juste pour recontextualiser, euh, l'Instant Z, c'est une association, un réseau de formateurs en, et d'accompagnants en gouvernance partagée qui est installé sur la région Genève pour deux de nos membres et puis euh, Bienne pour deux autres membres. Donc, moi, je m'appelle David. Euh, je suis plutôt sur la région Bienne avec euh, mon collègue Benjamin. Et puis, euh, la partie gouvernance cellulaire, le, le cœur de la gouvernance cellulaire, eh bien, c'est dans la, dans la région de Chambéry. Alors, Jean-Luc, euh, je, je te passe un, un premier coup la parole, en tout cas. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu aux gens qui sont parmi nous ce soir OK, ça marche. Donc, bonsoir à tous. Euh, désolé de vous appeler de ma voiture. Euh, moi, ce qui me tire en avant, c'est l'entente au travail, en fait. Comment on fait pour s'entendre entre collègues, avec la hiérarchie, avec la non-hiérarchie. Euh, je trouve que c'est hyper dur, qu'on adorerait tous qu'avec un peu de bonne volonté et de bon sens, euh, ça coule de source, mais que ce n'est pas si facile. Et euh, David a dit à peu près tout vis-à-vis -vis de la gouvernance cellulaire. Ce que je peux rajouter, c'est que euh, dans ce qui me tire en avant, il y a quelque chose de très fort au niveau de l'ouverture du cœur, de l'authenticité vis-à-vis de, -vis de soi, déjà, vis-à-vis -vis du collectif, vis-à-vis -vis du monde, et que la question que je suis sans arrêt en train de me poser, c'est autour de euh, comment est-ce qu'on fait pour libérer l'élan créateur qui traverse chacun de nous, qui nous traverse aussi en tant que collectif, euh, sans se bloquer mutuellement les uns les autres. Voilà ce que j'ai envie de rajouter. Extra, merci. Merci. Euh, pour contextualiser un peu, euh, moi je dirais qu'en 2015, moi je me suis formé euh, à l'olacracy euh, à Paris avec euh, IGI Partner. et puis le message qui était passé un petit peu à ce moment-là, c'est que la gouvernance partagée, encore que l'olacracy n'aime pas tellement être rangée dans cette dans cette rubrique-là, mais euh, dans ces méthodes de, de management, euh, qu'on va dire constitutionnel, eh bien, euh, il fallait faire la bascule. En une seule fois, c'est-à-dire que qu'il fallait se transformer en un instant d'une entreprise classique pyramidale en une organisation en gouvernance partagée, euh, en une organisation libérée, comme on a envie de l'appeler. Euh, et puis que ça ne pouvait fonctionner que si on prenait tous les outils d'un coup. Et puis quelques années plus tard, Brian Robertson, le concepteur de l'olacracie, a sorti un livre. Et puis dans ce livre, eh bien, il y a un premier chapitre qui amène une brèche un petit peu sur ce sujet-là qui dit « oui, pendant longtemps j'ai tenu ce discours, mais maintenant je me rends compte que les gens peuvent se saisir d'une partie ou d'une autre partie, et que c'est toujours mieux de faire un petit peu, si on n'a pas l'occasion, de faire tout ce passage. » Et dans cette continuité, euh, eh bien, il y a cet élément que nous amène la gouvernance cellulaire. Donc la gouvernance cellulaire, c'est une une démarche, c'est-à-dire c'est un certain nombre d'éléments dont peut, on peut saisir selon nos besoins euh, et Jean-Luc la mise en place en accompagnement des, des groupes, enfin en l'utilisant pour accompagner des groupes et puis dans tous ces éléments là, eh bien il y en a un tout particulièrement dont on a envie de parler ce soir, c'est ce qu'on appelle le curseur managérial, qui est justement un outil qui permet de euh, de se de trouver le juste équilibre entre ces structures hiérarchiques et la structure en gouvernance cellulaire ou gouvernance partagée. Alors, je vais te je vais projeter ça, euh, Jean-Luc. OK. Je vais te passer la parole. Ça va, ça marche, on le voit. Hein ah, ça marche bien. Voilà, excellent. Donc, ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est la constitution de la gouvernance cellulaire. Donc, c'est un document, je ne sais plus combien de pages. Tu te rappelles, toi ah, Je crois qu'il fait 85 slides. Voilà. Et pour le rendre plus accessible, eh c'est un PDF cliquable. Et une fois qu'on a compris comment ça marchait, eh bien, on peut se promener en cliquant à différents endroits. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le curseur managérial qu'on devrait retrouver ici. Voilà. Euh, non. Ah. ah. Si. OK. OK. Est-ce que tu veux commencer par celui-là ou est-ce que tu veux commencer par l'autre L'autre, c'était, rappelle-moi, excuse-moi. Les niveaux de délégation Non, non, on va commencer par celui-là, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil et comment est-ce qu'il est né, Jean-Luc Alors, cet outil, il vient d'un principe qui est libérer l'élan créateur qui traverse chacun et les collectifs, c'est ne pas avoir une idée préconçue de quel est leur bon équilibre. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis pas fâché avec la hiérarchie. Ça fait des années que j'accompagne en entreprise et qu'il euh, y a des managers qui essayent de faire de leur mieux pour que ça fonctionne. Et des fois, je vois des collectifs qui fonctionnent bien en hiérarchique. Et j'ai une autre expérience qui est que depuis que je forme à, à des modèles de gouvernance partagée, je me suis des fois heurté à des gens qui me disaient, mais moi, en fait, avoir un chef, ça me va bien. Avec euh, euh, le, le plus spectaculaire que j'ai eu, c'est un petit codire où à un moment donné le directeur financier est allé voir son DG et lui a dit écoute moi je veux qu'on repasse tous les deux au moins en mode chef parce que je dors plus la nuit en fait. Quand tu me disais je veux que tu prennes telle et telle décision vis-à-vis -vis de la trésorerie, bah, ça allait. Maintenant que je suis en charge d'assurer la trésorerie, vu qu'il y a toute l'entreprise derrière, des fois je n'arrive plus à dormir donc je veux repasser en mode chef. Et pour moi ça a été un moment de déclic où je me suis dit bon ok moi je suis dans, je suis persuadé que le mode cercle, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qui me correspond le mieux à moi, Jean-Luc, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et euh, qui je suis pour décider que le meilleur euh, équilibre pour une organisation ou pour une équipe, je le connais. Donc, euh, donc, je pars du principe que je ne le connais pas. Et donc, je propose à l'équipe de le définir. Ce qui me paraît clair, c'est que si on est en explicite, ça, ça sera sain. Si on est dans quelque chose d'un peu implicite, pas clair et, et flou, il y a matière à à se prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire à rentrer dans des conflits, dans des jeux de pouvoir et ainsi de suite. OK. Donc ça, c'est quelque chose sur, nous, sur lequel on insiste aussi beaucoup dans, dans notre approche, c'est ce côté explicite, hein, de rendre toutes les choses visibles, de rendre toutes les choses écrites, parce que de cette façon, eh bien, quand il y a des, des incompréhensions euh, ou des interprétations, bon, on peut revenir à une source, et puis, c'est parfois plus facile de questionner quelque chose qui est écrit que quelque chose qui fait partie d'une sorte de culture d'entreprise qui reste, qui reste dans le flou. Ok, donc là, j'ai expliqué la genèse. Peut-être que j'explique l'outil maintenant. Je ne sais, sais pas, David, ou êtes trop tôt. Oui, absolument. Okay. Donc, tu peux remonter au, au slide d'avant. Il a bougé. Ah, Alors, le big, le bougre. Comment il a bougé Dans quel sens Voilà, ici. Oui, super. Donc, ce qu'on a dans le carré noir en haut, c'est ce qu'on appelle les redevabilités du, du rôle lead. Donc, le rôle lead, souvent, il s'appelle premier lien ou lien lead. Donc, c'est le côté cellulaire. Donc, c'est vraiment euh, la, la petite cellule orange qu'il y a dans, dans, la, dans la cellule verte, une équipe qui est organisée en cellulaire. Elle confie à son rôle lead de veiller au cap, donc de porter la raison d'être, de choisir les priorités stratégiques pour les trois mois à venir de résoudre les conflits de priorité entre deux rôles quand ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faudrait faire en premier et qu'ils ont besoin d'un arbitrage, de répartir les ressources disponibles entre les différents sous-cercles et puis euh, d'affecter des membres dans les rôles et de construire une organisation de départ. Ça, c'est un espèce de corrigé qui est proposé en disant bah « voilà on a un calage, c'est le calage gouvernance cellulaire, euh, il, on ne dit pas que c'est le meilleur, euh, simplement il sert de repère. » En dessous, dans le carré bleu, on a toutes les redevabilités, donc les attendus, ce que les, les membres de l'équipe peuvent attendre, qu'il faut rajouter pour avoir un leader pyramidal. Donc, on va avoir là-dessus percevoir l'environnement, euh, ajuster la raison d'être de, de l'organisation, organiser l'équipe, c'est lui qui fait l'organigramme, qui définit les priorités de chacun, qui prend en compte les demandes des membres, euh, qui évalue, qui donne du feedback, qui recadre quand ça ne va pas et qui finalise les décisions quand l'équipe a bien discuté. Donc là, si on cumule le carré noir et le carré bleu, on obtient un leader pyramidal. Et donc la première étape, ça va être de demander au leader, euh, parmi tout, toutes ces redevabilités-là, tous, toutes, toutes tous ces attendus, lesquels tu as dans tes prérogatives, en, en vrai, parce que des fois, ils ne les ont pas. Par exemple, euh, organiser l'équipe, moi, j'ai eu des managers qui m'ont dit « Ah non, mais ça, en fait, moi, je fais une proposition d'organisation de l'équipe et c'est le directeur qui décide. C'est celui qui est au-dessus de moi qui me dit bah, « Voilà, tu vas organiser l'équipe comme ça. » Donc, je ne peux pas dire que je l'ai, ça. Donc, il commence par rayer tout ce qu'il n'a pas. Au moins, il sera transparent avec l'équipe. Ensuite, il, il surligne tout ce qu'il a envie de déléguer à l'équipe. Donc, quand il y a des choses qu'il a envie de déléguer à l'équipe, euh, par exemple, euh, affecter des membres, il estime que l'équipe fait ça bien ou finaliser les décisions, il n'a plus envie parce qu'il fait des réunions qui sont interminables et à la fin, on ne sait pas si ça a été vraiment décidé ou pas. Donc, il aimerait bien arrêter de faire ça. Donc, soit parce qu'il pense que l'équipe peut le faire, soit parce qu'il en a marre, il propose de le déléguer. Ça, c'est l'étape 2. Et dans l'étape 3, l'équipe a connaissance de tout ça et elle choisit ce qu'elle a envie de prendre dans sa responsabilité collective. Et donc, elle choisit aussi les moyens associés. C'est-à-dire que s'ils choisissent, euh, on va affecter les membres nous-mêmes dans les rôles, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une façon d'affecter les membres dans les rôles. Est-ce que ça va être par élection Est-ce que ça va être par élection sans candidat Est-ce que ça va être euh, au tirage au sort Ils le décident. S'ils décident de finaliser les décisions, c'est pareil, il faut qu'ils aient une méthode de décision collective. Donc nous, on met en avant la décision par consentement, parce que c'est celle qu'on trouve la plus pertinente aujourd'hui. Mais euh, il en existe d'autres, on n'est pas dogmatique, on n'impose pas une méthode. Euh, donc, ce qu'on leur dit, c'est simplement qu'il faut que la, la méthode de décision collective soit claire s'ils veulent pouvoir finaliser les décisions. Et puis, ils disent ce qu'ils ne veulent pas prendre. Donc, moi, dans mon expérience, par exemple, euh, les managers qui ont essayé de déléguer recadrer, ce n'est pas passé. C'est-à-dire que l'équipe, elle a dit non, non, mais recadrer un collègue parce qu'il ne fait pas son boulot, c'est ça là que tu es en train de dire Ah non, non, mais ça, on ne prend pas. Ce n'est pas à nous de le faire. Donc, ça, ça demande un niveau de maturité super élevé. Et, euh, et moi, dans les équipes que j'ai accompagnées, je n'ai jamais vu une équipe le prendre, en fait. Donc, quand on a fait ça, euh, le manager, il garde ce que l'équipe n'a pas voulu prendre. Il garde aussi ce qu'il a voulu garder. Et puis, euh, l'équipe, elle a pris le reste. Et ils ont un nouveau calage. C'est pour ça qu'on parle de curseur managérial. C'est parce qu'ils ont un certain réglage du curseur managérial. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que comme le curseur managérial, il n'a pas de bon emplacement ni de mauvais emplacement, ils vont expérimenter, ils vont le vivre, ils vont vivre des, des moments un peu tendus, délicats, avec des tensions. Et euh... ah, j'ai été perturbé par l'interdiction qui est apparue. Euh... Et, euh... Et derrière, eh ben, ils changeront. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils se rendent compte que… « Ok, on a décidé d'affecter nous-mêmes les membres, ça nous prend une éternité, les affectations en élection sans candidat, ça apporte pas grand-chose, on préfère qu ait, euh, que ce soit le leader qui le fasse. Ben, » Hop, il change, il redonne au leader. Ou alors, il fonctionne en créant un rôle, en disant « On va créer un rôle staffing euh, qui, a, qui a pour, euh, pour raison d'être d'affecter des membres, et hop, il crée leur rôle et donc il la garde Donc en fait, c'est un outil dynamique. Et ce qu'il a de génial, quand on voit qu'il est dynamique, c'est qui permet à chaque équipe dans l'organisation de choisir un équilibre différent. Et donc, on n'impose pas un seul calage pour toute l'organisation. On propose une façon de, le, de régler le curseur qui est uniforme dans tout dans toute l'organe. Donc, il y a une culture commune. Mais par contre, le, le calage n'est pas homogène, n'est pas identique, n'est pas imposé à tout le monde, tous le même. La philosophie qui est là-dedans, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à être libres. Et donc, si on veut qu'ils aient de l'autonomie et qu'on leur dit sois autonome de telle manière, il y a quelque chose de complètement paradoxal qui, selon moi, ne marche pas. Oui, merci. Moi, j'aime beaucoup la dernière phrase que tu as dit là. Ça, je trouve que ça me parle beaucoup. C'est vrai que l'idée d'essayer de, de forcer les gens à être libres, à être responsables, eh bien, c'est vraiment euh, antinomique. Euh, et euh, je voudrais revenir sur quelque chose que tu, sur lequel tu es passé peut-être un peu vite, c'est cette idée de de réajuster, on en a parlé en préparant un petit peu cette, cette soirée, l'idée d'avoir euh, idéalisé peut-être une situation, d'avoir avancé le curseur en direction de la gouvernance cellulaire, et puis tout d'un coup se rendre compte que, wow, « Waouh, ben non, ça marche pas, on euh, n'y arrive pas, je sais pas, on, est, on, on pourrait se, se juger en disant je, je, on n'est pas capable », et de trouver la force de retourner dans le modèle hiérarchique Comment ça se passe Comment est-ce est que ça, ça peut être perçu par des équipes Est-ce qu'il n'y a pas un, euh, un regret enfin, qui, qui est frustré en fait, dans cette opération de retour en arrière bah, Pour l'instant, en fait, je n'ai pas vu euh, les frustrations apparaître. Euh, C'est-à-dire j'ai vraiment une équipe en tête. Là, euh, ils sont passés en décision collective, décision par consentement. Puis ils ont trouvé que c'était quand même sacrément compliqué et que ça les occupait vraiment longtemps. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que quand ils en avaient marre, eh ben, euh, ils demandaient à leur leader de trancher. Et donc, ils sont revenus à en tranche. Mais en fait, je dirais qu'ils l'ont fait joyeusement parce que, parce que ça répondait à une tension. Ils en avaient marre de s'engluer dans la décision par consentement qu'ils ne maîtrisaient pas assez. Et ils sont allés plus loin que ça. Ils ont dit « pour l'instant ». Pour l'instant, on, on repasse à euh, tu tranches les, les décisions en fin de conversation, en fin de discussion. Et donc, il y avait moins un aspect frustration et il euh, n'y a, a pas un, un aspect échec. Quoi. Le fait de, de positionner le curseur euh, en annonçant qu'il est dynamique, qu'il va monter, qu'il va avancer, qu'il va reculer, qu'il va réavancer. Euh, juste, ils cherchent leur équilibre. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas vécu euh, avec de la déception. Mmh. Oui. Ok. Euh... J'avais une question au ce bout de la langue et puis elle m'a échappé en t'écoutant. <rire> euh... dans, dans ce cas, je peux amener un complément sur ce slide. C'est la phrase qui est en orange, qui est super importante. La phrase qui est en orange en bas, l'équipe source vérifie que la raison d'être de cette équipe répond à son besoin. Donc l'équipe source, selon, le, selon les vocables, ça va être le, le, le cercle amont, le ou l'équipe initiale, des choses comme ça, en tout cas celle qui a donné naissance à cette équipe. En fait, ça, c'est ce qu'il y a de commun dans les deux cultures. Qu'on soit en mode cercle ou qu'on soit en mode pyramidal, dans les deux cultures, on est là pour répondre à un besoin qui a été identifié par une équipe. Et donc, il nous a donné un rôle avec une raison d'être, des redevabilités, on est là pour ça. Et donc, c'est ce qui fait le pont entre les deux cultures et comme ça fait le pont, ça permet d'avoir des équipes qui restent un peu plus pyramidales, d'autres qui restent un peu plus cellulaires, et euh, sans que ça pose de problèmes culturels au collectif. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. Ouais. Merci. Euh, et alors concrètement, tu dis. Euh, tu, tu dis que ce que ça tu le, enfin d'abord tu c'est le, le manager qui laisse enfin qui décide ce qu'il va passer à l'équipe et ensuite l'équipe se positionne et donc ça ça prend quelle forme tu c'est un après-midi de avec de travail avec une équipe pour pour définir ça c'est euh, c'est quelque chose de, de, de, de en présence c'est quelque chose que les les gens remplissent un questionnaire comment tu le enfin plus que la forme, en fait, c'est quelle est la dynamique qui est derrière, comment est-ce que ça investit un petit peu les gens dans cette prise de responsabilité, parce que des fois, ça, je sens que ce n'est pas toujours facile, c'est que les, les gens se rendent compte vraiment de ce que représente le fait de faire un passage en gouvernance partagée, et ça, je trouve que c'est une bonne façon de vraiment se saisir, ah oui, dorénavant, c'est nous qui allons devoir recadrer les collègues. Et ça, moi, c'est un truc qui m'arrive, c'est que le recadrage, c'est vraiment, effectivement, euh, si on ne l'a pas vu venir… Eh ben, euh, on, on met du temps généralement à trouver le processus qui va remplacer le, le recadrage centralisé. Oh bah, en fait, il y a plein de façons de s'en servir, évidemment. Hein. Vous, tous ceux qui sont accompagnants, vous pourrez inventer la vôtre. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous raconter celle que, euh, que je déploie aujourd'hui, celle qui me plaît bien. En fait, euh, moi, je fais d'abord travailler les équipes sur leur rôle, clarifier quels sont les rôles de chacun. Je l'ai fait travailler sur le circuit des demandes, donc les réunions d'OP, la façon de se faire des demandes opérationnelles, sur, le, sur la réorgue, donc la façon de créer des rôles, de les modifier, et sur la décision collective, par consentement en l'occurrence. Et quand on fait les rôles, au tout début, on fait aussi le rôle du directeur, du leader, du manager, du premier lien, euh, quel que soit son nom. Et à la fin de l'accompagnement, dans une réunion de rétrospective où ils font le bilan de tout ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, et à un moment donné, ils vont choisir qu'est-ce qu'ils font après. Et c'est à ce moment-là que je l'introduis, en fait. Au moment où ils ont déjà bien compris tout le système des rôles et la façon dont ça interagit, je le mets à ce moment-là pour leur, euh, leur, leur permettre de re-questionner le, le rôle de leur leader, de leur premier lien, et, euh, et de choisir pour la suite comment est-ce qu'on a envie de se caler. Mmh. Donc, en fait, ça fait culturellement, quand je l'amène, il y a déjà beaucoup de choses qui sont rentrées. Moi, je l'amène beaucoup pour l'instant dans un, dans, dans un système qui passe de pyramidal vers cellulaire. Euh, D'expérience, ça peut aussi s'amener vers des gens qui sont complètement dans le ensemble, donc qui, pour qui la gouvernance partagée veut dire on décide de tout, tous ensemble, euh, et qui sont en train d'aller vers des rôles et qui se questionnent s'ils ont besoin d'un rôle lead ou pas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, ah Oui, extra. Merci. Euh, un autre point sur lequel j'aimerais bien t'entendre, c'est euh, cette notion d'ajustement continu, euh, parce que c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez présent dans la, la gouvernance cellulaire, en tout cas que, que tu mets bien en avant euh, dans les formations. Euh, Est-ce que, est que tu veux nous nous nous dire un mot de cette, de cette philosophie dans laquelle on retrouve parfaitement cette notion de, de curseur managérial, c'est-à-dire sur la possibilité de faire un choix à un moment donné, mais de le faire évoluer, de revenir dessus en fonction des expériences vécues. Ok, donc tu, tu peux afficher le slide Alors, c'est… Euh, oh. je je encore. Ouais. Ah. ah, les liens ne marchent pas Écoute, je ne suis pas sûr qu'il marche partout aussi. Voilà. Là c'est bon. On euh, clique sur euh, rituel. Ah, c'était sur rituel, pardon. Et je pense. Ah. J'ai oublié de préparer celui-là. Euh, pom pom, pom. Euh, Dans décision par consentement. Ouais. Voilà. Et là, tu les descends à la flèche, il est un peu en dessous. Ah tiens. Bon, bah cherche-le. <rire> ouais, ouais, je vais le chercher. Peut-être que je suis passé trop vite avec, le... avec mon curseur. Ah, désolé. Mais pendant ce temps, j'explique. Le gros principe, c'est qu'on ne cherche pas euh, la solution magique. Euh, absolu, qui est la bonne solution, c'est-à-dire on ne cherche pas à bien régler le curseur managérial d'une manière où tout le monde va être heureux va, euh, et va être super efficace. Euh, on cherche à le régler d'une certaine manière qu'on puisse expérimenter tous ensemble. Ensuite, on expérimente, ça c'est l'action, on l'essaye. Pendant qu'on l'expérimente, on perçoit, c'est la bulle jaune on, qui est en haut de la première courbe, là. on perçoit comment ça se passe, on commence à se faire des idées, ça commence à discuter, il faudrait que ça soit autrement et tout. Là, on est dans ce qu'on appelle une tension, en gouvernance euh, partagée euh, en mode cercle. Et puis, on a une certaine envie, l'ambition, et à partir de ça, bah, on prend une décision, c'est-à-dire euh, qu'on règle le curseur. Et on repart de nouveau pour un essai. Et en fait, de nouveau, il va y avoir des, des, des tensions qui vont apparaître en termes de perception, d'orientation, de, euh, d'envie, de et, et on reprend une nouvelle direction. Et on est dans un chemin comme ça, permanent, où on est sans arrêt en train d'ajuster notre curseur en fonction de ce qui arrive, en fonction de qui rejoint l'équipe. Euh, et, et on est vraiment dans l'esprit de... On n'a on pas, pas de bonne réponse. Surtout, on ne la cherche pas, on s'en fiche en fait, de la bonne réponse. On n'est pas là pour... Euh, pour imposer une idéologie à qui que ce soit, on est juste là pour euh, ajuster le truc en permanence comme euh, c'est comme le mieux pour nous. Ah, tu as perdu David, il est tombé de sa chaise. Hop <rire> Quelqu'un qui avait oublié sa clé. Ah, euh... Et tu t'es tué, tu n'as pas réussi à remplir non, non, non, ça y est, j'étais au bout, là. Et... Ok. Il faut que je reprenne mon souffle parce que j'ai couru dans l'escalier. pour. <rire> okay, alors, pendant que tu reprends ton souffle, il y a une petite phrase en gris qui est en bas, qui est super importante, séparation entre l'ego et le rôle, pour être capable de faire cette bulle, cette, cette boucle, pour être capable à un moment donné de se dire, ben bah, voilà, euh, laisse-nous euh, laisse sur, sur la boucle. Mais, pardon, Donc... il, il tourne tout seul, en fait. Ouais. Euh, pour être capable de faire cette boucle, il faut que je puisse regarder le résultat de mon travail sans culpabiliser, et sans culpabiliser ni moi ni les autres. Parce que si je culpabilise, au moment de l'orientation, la petite bulle verte, là, l'orientation c'est « je suis nul » ou euh, « il est vraiment trop, trop nul, il est vraiment trop bête », euh, et à ce moment-là, ça bloque le truc, on n'avance plus en fait. On n'est plus dans « je cherche à m'adapter à la situation en fonction de qui on est, de ce qu'on est en train de vivre et de nos ambitions, de ce qu'on a envie de vivre ». Donc, cette séparation entre l'ego le, et le rôle, je ne suis pas le résultat de mon travail, même si j'en assume les conséquences. J'en assume les conséquences parce que je m'introduis dans cette, dans ce cycle. Et par contre, je ne m'identifie pas à mon travail et je ne me culpabilise pas, je ne culpabilise pas les autres des résultats. Donc, ça, c'est hyper sain au niveau humain. Euh, en vise de l'humanisme en, en gouvernance cellulaire parce que c'est protecteur, en fait. Ça protège les gens de de des émotions ultra négatives qu'on peut avoir si on si on personnifie. voilà pour ton souffle merci merci c'était juste ce qu'il me fallait euh... ben que, que dire de plus alors sur ce sur ce sur ce curseur euh... donc est-ce qu'on est qu ouvre une première série de questions, Jean-Luc, ou bien est-ce que tu... Euh... Ça me paraît une bonne idée, moi. Ça me paraît une bonne idée Donc, si vous... Je vous propose qu'on prenne une ou deux questions avec encore l'enregistrement qui tourne. Donc, ceux qui n'ont pas peur d'apparaître sur, sur l'enregistrement qui sera mis à disposition par la suite sur notre espace de partage, bien, je vous invite à à vous manifester à poser une question éventuellement poser un témoignage sur lequel on puisse rebondir et puis d'ici probablement un quart d'heure je couperai l'enregistrement le, pour qu'on continue simplement plus, plus simplement et si vous voulez vraiment pas apparaître vous pouvez aussi poser des questions via le chat que j'ai sous les yeux Alors, il y, a, il y a Maxime, par exemple, qui pose une question sur les délais, euh, mais je ne suis pas sûr de pouvoir la comprendre. Est-ce que, Maxime, tu veux poser la question directement Ok, je viens de réactiver le micro. C'est, euh, par exemple, dans le cadre associatif, euh, là, ces derniers mois, par exemple, je remarque que sur des appels à projets, il y a des échéances qui approchent, et pour l'instant, on n'est pas en gouvernance partagée. Et si c'était le cas, ça pourrait être très tentant de demander à ce qu'il y ait plus du lead pyramidal qui dise quoi faire pour éviter de, de passer du temps, en fait, à se distribuer en, en cercle. Et euh, voilà, c'est pour avoir un avis là-dessus, savoir euh, si ça s'observe aussi dans des accompagnements que Jean-Luc fait. Merci. Alors, oui, je te donne deux réponses. La première, c'est la situation que tu décris. On est dans une ASOS et, euh, et on a des appels d'offres, donc on a besoin d'être réactif. Pour moi, elle mobilise plus le besoin de rôle, de définir des rôles. C'est-à-dire que c'est comme ça que la, la gouvernance cellulaire y répond, les gouvernances par cercle y répondent. On définit des rôles. Et, euh, et donc, il y a quelqu'un qui a le rôle de faire la réponse à l'appel d'offres en temps et en heure. Et qui. Euh, donc on lui donne, ça, en gouvernance cellulaire, on est très clair, hein. quand on a un rôle, on est leader de son rôle. C'est-à-dire que j'ai l'image de la, la roue sur la fête foraine, et quand quelqu'un a le rôle, il est, sa chaise avec sa roue, il est tout en haut de la roue. Et donc c'est lui le chef sur ce sujet-là. Ça, c'est les rôles. Et, euh, et alors l'autre exemple, c'est dans une structure que j'accompagne, ils viennent de créer un rôle d'urgentiste, qui est « ok, on est passé en gouvernance cellulaire, c'est super chouette, euh, mais il y a des fois, il faut aller très très vite, euh, soit parce que la situation l'exige, soit parce que le chef a peur, l'ancien chef a peur. Dans ce cas-là, il reprend un rôle d'urgentiste qui lui permet de repasser en leader pyramidal, et euh, il l'annonce, dans ce qu'ils ont mis dans, dans le rôle, c'est qu'il l'annonce, il doit chercher à l'utiliser le moins possible, et il doit compter combien de fois il l'utilise par trimestre. Donc ils ont mis tout ça. Là, je vous apporte une solution clé en main qui est celle de cette structure, ce qui permet de, de vivre quelque chose de très humain, qui est à un moment donné, on a décidé de s'organiser d'une autre manière qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne maîtrise pas encore. Elle me fait peur, je n'ose pas y aller, peut-être que j'ai raison d'avoir peur et que si on l'utilise, ça va planter. Donc, j'annonce que je passe en mode urgentiste et ça ne passe pas le message à tout le monde. Ouais, OK, finalement, c'est du pipeau, cette méthode. En pratique, dès qu'il y a un truc, on revient en mode, en mode donneur d'ordre. Voilà mes deux éléments de réponse. Merci. C'est très intéressant de, de se rendre compte que, en fait, c'est est un mécanisme qui est, qui est présent aussi, par exemple, en démocratie. Euh, ou euh, par exemple en Suisse, on a beaucoup d'autorité qui est laissée euh, aux régions, aux, aux cantons, et en cas de crise, que ce soit une guerre, que ce soit comme maintenant, une crise sanitaire, eh bien, il y a des éléments qui ont été prévus, hein, c'est-à-dire qui sont écrits euh, dans, dans les lois ou dans les règlements, pour dire que dans ces moments-là, on accepte de redonner un pouvoir centralisé à un organisme qui est plus réactif et qui est plus euh, capable de prendre rapidement des décisions. Donc... Euh, ces mécanismes-là, on peut sans, sans trop de problèmes aussi imaginer les voir apparaître en organisation, à condition, à mon avis, qu'ils euh, soient, soient acceptés, qu'ils soient définis par le groupe, euh, et puis que le groupe ait le moyen de le re-questionner s'il a envie de faire évoluer ce système de délégation ou de, de recentralisation. Ça répond à la question, Maxime Okay. Um... En fait, c'est hyper sain euh, cette réaction parce que ça reconnaît la peur euh, du manager qui a envie de pouvoir euh, garder l'action en, en cas de panique. Et en même temps, le fait qu'il fasse une statistique euh, du nombre de fois où il est intervenu dans le trimestre, hein, euh, ça montre qu'il est quand même engagé à vouloir essayer de, de changer les choses hein, et qu'il est prêt au bout d'un certain temps à voir… Est-ce qu'il est vraiment intervenu ou pas le, le fait de, de poser un indicateur dessus, c'est-à-dire de voir l'évolution, de voir comment c'est utilisé, eh bien effectivement, une fois de plus, c'est ramener des choses dans le domaine du visible, de l'explicite, mmh. et ça permet à l'équipe de se positionner, de savoir est-ce que c'est ça qu'on voulait, est-ce que c'est ça qu'on avait imaginé, euh, comment est-ce qu'on pourrait vouloir le faire évoluer euh, par la suite et donc, euh, c'est donc probablement une belle anticipation que d'avoir euh, posé ce cadre-là au moment de la création de ce rôle. Parce que je trouve, pardon, je trouve que ce serait très différent s'il n'y avait pas l'indicateur, parce que si, si c'était juste euh, on garde la possibilité ouverte de réintervenir euh, en cas de, de panique, ça pourrait donner l'impression, bon, il veut garder euh, tout le contrôle pour lui et pas prêt vraiment à jouer le jeu, alors que le fait qu'il que l'urgentiste le, le, dise « bon, mais non, on garde une statistique », ça montre un signal, je trouve, oui, je suis prêt à changer, mais pour le moment, je suis pas encore complètement prêt à changer complètement. Euh... Là, en, en complément sur l'histoire, je vous avais peut-être pas tout dit. Ce que je trouve fascinant, c'est je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par, euh, par Cochline, par David. Euh, ce qui est fascinant, c'est que c'est l'équipe qui a trouvé ça. Et que ça s'est fait en discussion après un clash, en fait. C'est-à-dire après un moment où le leader était repassé en donneur d'ordre, euh, dans un moment où il y en avait, lui, il avait estimé qu'il y en avait besoin, l'équipe que non. Et donc, ils ont mis ça en place. Et c'est dans la discussion de la mise en place du rôle en réunion de réorgue, euh, dans, dans les réactions, dans les objections qui sont arrivées à mettre un compteur donc effectivement c'est juste l'intelligence euh, collective du client qui a produit ça ce qui est génial c'est fort, hein ils sont forts merci il euh, y, a, y, a y a Cédric qui pose la question de savoir est-ce que ça pas un petit peu mélangeant d'être impliqué dans plusieurs cercles ou cellules avec des curseurs managériaux qui seraient différents. C'est-à-dire que dans cette notion de gouvernance partagée, on peut être impliqué dans plusieurs, plusieurs cellules. Est -ce que, enfin, comment est-ce qu'on passe d'une un, cellule où c'est resté assez hiérarchique à une cellule où ça ne l'est pas Est-ce que, est que dans tes accompagnements, tu as ce type d'expérience ou bien ça reste quand même des cellules qui sont assez dissociées les unes des autres je n'ai pas le retour d'expérience. Je n'ai pas eu le, le sujet qui est apparu. Euh, en pratique, c'est un rôle. Ce, ce, ce curseur managérial, on a bien vu, hein, on définit les redevabilités Donc, le rôle n'est pas le même. Peut-être bien que ça posera souci. Pour l'instant, je ne l'ai pas eu. Parce que si j'ose juste reprendre la main, effectivement, c'est moi qui ai posé la question. Euh, je trouve génial d'ouvrir à cette flexibilité parce qu'effectivement, chaque cellule ne peut pas forcément fonctionner de la même manière, dépendant des différentes personnes. Euh, mais c'est vrai que quand on jongle euh, d'une un, cellule à l'autre, ça doit devenir tout d'un coup compliqué lorsque ben, les mécanismes de fonctionnement sont différents, voire totalement différents d'une cellule à l'autre. Ce que j'imagine, c'est que le risque que j'aurais moi, ça serait à un moment donné de me tromper dans, dans une cellule et de, de dire bah, « je demande ça au rôle lead parce que c'est dans, dans, dans ses redevabilités » et qu'on me réponde « ah ben bah non, chez nous, euh, on l'a pris pour l'équipe » ou l'inverse, je le demande à l'équipe et qu'on me dise « ah mais non, ça c'est du rôle, du rôle lead ». Voilà, donc je pense que l'inconfort est viable, mais, mais ceci dit, je n'ai pas le retour. Donc, merci. Ça reste de la théorie. Merci. Est-ce que je peux poser une, une question en complément à ce qui vient d'être posé Oui, oui, bien sûr. Parce que ça m'intéresse énormément, cette idée d'aller pas à pas. Et puis, en complément de ça, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement d'état d'esprit qui doit être fait Ce n'est pas seulement dans les choses qui sont faites, c'est aussi vraiment dans l'état d'esprit qui est, qui est derrière. Donc, pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, ce n'est pas seulement que tout d'un coup, je pourrais me tromper et qu'on me dira « ah ben non, dans, ce, dans cette cellule-là, c'est le chef qui décide ». C'est qu'une fois que je, je me suis mis dans un état d'esprit où je sais que j'ai des rôles et je cherche à les faire avancer de, par, par tous les moyens, j'aurais de la peine à aller dans un autre cercle, dans la même entreprise, et tout d'un coup, de revenir dans un, dans un cadre où en fait, je fais ce qu'on me dit quand j'arrive le matin. Est-ce que est, ça… ça il y a quelque chose qui, qui, qui résonne pas avec moi dans, dans cette idée-là. J'aimerais bien que, que vous m'aidiez à, à aller plus loin. Jean-Luc, tu le sens ou bien Oui, ouais, ouais. je manque de retour sur expérience. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup lu, j'ai écrit un petit peu sur la gouvernance partagée. Euh, ce qu'on observe aussi, c'est que finalement, les, les opérationnels, vraiment, ceux qui sont sur le terrain, ont... Euh, ils ont du mal à s'emparer du système. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Laurent. J'imagine que moi, si je circulais comme ça, j'arriverais dans un truc, à un moment donné, dans un cercle où, où le curseur managérial, il est très à gauche. Bah, je demanderais à, si on peut le régler. J'essaierais de sentir le truc pour repousser du côté qui est plus confortable pour moi. Euh, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est difficile, je l'ai observé, euh, et, et que pour l'instant, on n'a pas trop inventé comment les accompagner. Et que sans doute que si on utilise ça, bah on arrivera mieux à aller à la vitesse qui est la bonne pour chaque collectif. Voilà. Et, et je perçois vraiment l'opportunité au niveau de l'entreprise de pouvoir dire euh, on ne va pas faire un, un, un, un gros bond, mais on va y aller étape par étape et voilà comment ça va se faire chez nous. Et ça, ça me semble une, une super plus-value pour la petite histoire de la cratie ré, réfléchie aussi et comment faire de euh, à y aller par étape. Maintenant, dans une même entreprise, en fait, ça me rappelle… Ouais, je, non, je, vais, je vais arrêter là parce que c'est plus de la question. Mais, euh, mais du coup, dans la même entreprise, par contre, ça me semble très difficile à imaginer. En tout cas, merci d'avoir essayé. Euh, en tout cas, ah, dans quelque un chose. service prod et dans un service marketing, on n'aura sûrement pas le même résultat. Euh, clairement, je vais être plus net. Plus net Il hein. euh, y a des entreprises qui se sont rendues compte qu'au bout d'un moment, les ouvriers désertent la gouvernance et, euh, et disent « ok, ben, prenez les décisions ». Je peux dire quelque chose? Euh, oui. Aujourd'hui, dans les modèles traditionnels de managerial, on a déjà ça, le fait de devoir s'adapter selon une équipe ou une autre quand on est en train de travailler en projet transverse de la façon à la façon dont le manager ou le chef de projet ou le directeur de tel ou tel département travaille, on, on était là un peu dans ce mode bicéphale à devoir s'adapter à différentes méthodes de travail. Est -ce que, et est-ce que finalement, l'important, ce n'est pas quelles sont les valeurs derrière et si dans l'équipe qui travaille en mode pyramidal ou plus pyramidal, en fait, l'équipe s'y retrouve à travailler comme ça eh ben, du coup, il va y avoir quand même une certaine sérénité. Et celle qui a mis en place un peu moins de pyramidal et plus de, de cellulaire, si elle, elle s'y retrouve comme ça, et là aussi il y aura de la sérénité. Et, et je, re, je retrouve très bien enfin ce qui fait écho en moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Luc, en disant Oui, mais on ne peut pas forcer les gens à vouloir être libres et à vouloir euh, euh, être bien à travailler comme ça on peut les motiver, on peut leur en parler et montrer ce qui est bien, mais je trouve que ça, finalement, ta, ce principe de curseur managérial, ça permet aussi de, euh, voilà, de, de faire des choses, d'essayer et, et de se rapprocher du pro, plus proche des valeurs de chaque équipe. Chaque équipe. Ah Oui, je suis assez d'accord, hein, c'est ce qui m'a apporté moi. C'est qu'effectivement, euh, le management pyramidal, là, il y a le slide du dessus, on dit qu'il est éclairé. Maintenant, ce n'est plus du management pyramidal de base. Euh, c'est enfin, c'est plus Taylor. Ça fait longtemps que c'est plus Taylor. Euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que... Je pense que même pour une organisation, il y a, un, il y a une énorme différence avec Holacracy. Hein. C'est que oui, dans la V5, Holacracy va, va prévoir une progressivité, mais ils ont toujours une cible qui est voilà, le bon équilibre, au final, c'est celui-là. Nous, on ne pense pas, et, et moi, je pense même qu'une entreprise, quand elle est en grosse difficulté financière, eh ben, souvent, je vois qu'il y, y a un appel vers plus de pyramidal. Les gens ont de nouveau besoin d'être plus rassurés par quelque chose d'un peu ferme. Voilà. Moi, ça ne me rassure pas, mais c'est quand même ce que j'observe assez souvent. Et le fait de donner la possibilité aux, aux équipes de, de revenir à ce moment-là vers du, vers du pyramidal, parce que c'est trop stressant euh, d'avoir euh, de la responsabilité quand l'entreprise va mal, eh ben, moi, je trouve ça assez sain, en fait. Ouais. En, en complément, je dirais qu'au au cœur de la, de la gouvernance partagée, de ces formes d'organisation, il y a la question de, du pouvoir. Mais ce n'est pas, pas tellement le pouvoir qui est, qui est questionné, C'est, à mon avis, c'est surtout l'abus de pouvoir. Et quand il s'agit d'une décision collective de, redevenir, de revenir vers quelque chose de plus pyramidal, de plus directionnel, mais que les outils restent là pour re-questionner ça, pour, pour re-questionner la personne qui est à la tête ou bien pour re-questionner le retour vers une structure qui est plus, plus cellulaire, eh bien ça va éviter que les gens fassent des abus. Ce qui permet aujourd'hui à des gens de rentrer dans, des, dans de l'abus de pouvoir, c'est parce que les mécanismes pour re-questionner la structure n'existent pas. Or, dans la gouvernance cellulaire, ces mécanismes, ils sont, ils sont là, ils existent. Euh, donc, je pense qu'il n'y a, a, a, a, a pas de problème de passer de l'une à l'autre. Et à, à un moment donné, s'il y a une tension de quelqu'un qui se retrouve dans une structure qui ne lui convient vraiment pas, mais il a les outils pour le re-questionner, quel que soit le, le groupe dans lequel il est, euh, il est embarqué. Après, je pense qu'on est très flexible parce que moi, je suis engagé dans des, des associations, dans différents groupes-projets, euh, et, et finalement, on fonctionne pas à tous les endroits de la même manière. Et Je suis capable de, de faire le pas, donc j'imagine que dans une structure, si je devais être dans une ou deux cellules avec des fonctionnements légèrement différents, euh, ça ne serait pas un souci non plus, à condition que peut-être le cadre soit différent, comme disait Jean-Luc… Euh, un département marketing, un département production, ils n'ont peut-être pas les, les mêmes besoins en tant qu'équipe de, des outils qui sont à leur disposition. Excellent, excellent. Merci pour ce débat euh, riche. Euh, Est-ce qu'il est y a euh, d'autres questions qui émergent à partir de cet échange est-ce que Jean-Luc, ça fait émerger chez toi quelque chose que tu as envie de partager Non ouais, Moi, je suis assez preneur d'autres réactions, s'il y en a. Euh, on a entendu là, des réactions d'une certaine couleur, euh, plutôt, plutôt positive, plutôt qui adhère. Euh, s'il y a d'autres réactions, j'aurais plaisir à les entendre parce qu'elles vont nous alerter sur, euh, sur des angles qu'on n'a peut-être pas vus. Peut-être pour libérer un peu la parole, je vais, je vais, euh, je vais arrêter la, la diffusion et l'enregistrement de, de, du webinaire. Comme ça, vous pouvez intervenir sans, sans crainte, en toute liberté. Euh, votre, votre, votre manager ou votre manager ne, pas le, ne, ne tombera pas sur votre témoignage. Hop, ça, je dois avoir encore un bout d'enregistrement quelque part là.